Y'a pas vous êtes bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, nous sommes début août et comme chaque année, début août signifie le retour de notre grande et belle ligue, on aime bien lui cracher dessus, dire qu'elle n'est pas compétitive, qu'en Europe on galère etc, il y a du vrai et de l'exagération et du faux dans tout ça, mais l'essentiel est de dire que quand ça revient on est quand même content, on a beau être des bandeurs de PL, de Liga et autres, ça fait quand même plaisir de retrouver notre championnat et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promis depuis un long moment, le Street Food PSG, alors je sais très bien qu'avec les Parisiens, ça n'a pas été le grand amour entre nous, surtout sur les réseaux et autres. Bon, c'est normal, je peux comprendre que le fait qu'un Lyonnais fasse une vidéo dessus, ça peut faire grincer des dents. Et bon, après, je l'ai fait pour Marseille, je l'ai fait pour Saint-Té, je l'ai fait pour Lyon. Donc, l'essentiel, c'est surtout de rigoler, d'essayer de se rappeler des anecdotes, tout ça, et que vous pouvez vous-même compléter dans les commentaires. D'ailleurs, à ce titre, j'en profite pour vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Onefootball, les amis. Onefootball, c'est l'appli pour suivre l'actualité du football, ok Je pense que vous la c'est une appli sur laquelle vous pouvez retrouver des résultats, plein d'articles, c'est 100% personnalisable, donc vous pouvez absolument choisir quel genre de championnat vous voulez suivre, si jamais vous voulez suivre de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la Ligue 1 la Ligue Anos ou autre. Vous pouvez 100% modifier tout ça sans aucun problème. Vous avez le suivi des résultats, vous avez toutes les actus, mais pas seulement, vous avez également des diffusions dessus. Donc Par exemple, il y a la Ligue écossaise ou la Ligue belge. voilà. Si vous voulez voir qui, euh, qui va être le prochain Lois Openda ou Jonathan David, eh ben, c'est gratuitement et disponible sur OneFootball. Et de même, pour terminer, il y a également des résumés de matchs de foot, de championnats, des fois un petit peu exotiques, mais par exemple, de si j'ai vu le championnat danois, Championnat danois, hein Qui sera le prochain Kamaldine sous les manas Bah, tu le verras peut-être là-bas à nord Giland. mid plutôt. Donc voilà, c'est disponible sur iOS et sur Android. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à les télécharger, c'est 100% gratuit. Faites-vous plaisir. Et je remercie OneFootball d'avoir sponsorisé cette introduction. Let's go et on attaque un sacré morceau les gars, on attaque un sacré morceau Parce que force est de constater et d'avouer que le Paris Saint-Germain Là ça va être un thread qui va être surtout pour la période QSI d'accord. Depuis que le Qatar est arrivé en 2011, Paris est passé dans une autre dimension C'est passé d'un club qui avait des résultats plus ou moins bons Voilà, le, La classique crise hivernale, moi j'ai grandi comme ça Vraiment j'ai grandi avec l'équipe TV qui nous disait toujours qu'en novembre-décembre c'était la crise à Paris Colonie capitale Ventre mou, mais ça pétait quand même souvent, quand même des petites coupes de France, des petites coupes de la Ligue. Je me rappelle de Salomon Calou, des choses comme ça quand j'étais plus jeune, quand on avait encore du football gratuit à la télé. Hein. <rire> et donc, c'est un club qui a quand même une histoire riche et ça va être super intéressant de le faire. Donc, je tiens quand même à dire, euh, c'est pour ça que je tiens quand même à préciser que le straight foot sera orienté après QSI parce que là, je suis sûr qu'il y a des anciens, des fans du PSG d'il y a 25 ans qui vont dire Ouais, oh, mais dans les années 90, Si c'était passé cette dinguerie, machin. Et je sais que quand au camp des loges ça chauffait, il pouvait avoir des joueurs qui se castagnaient ou qui sortaient dans le coffre de voiture pour éviter de se manger des coups de pression et eh ben c'est pas aujourd'hui ce qu'on va voir, nous là on va se concentrer sur ce qui s'est passé depuis QSI. Et Dieu sait que depuis le passage de QSI, PSG est devenu un grand club, mais c'est également un club qui nous a offert du divertissement à haute échelle. Donc du divertissement à haute échelle, mais pas seulement par le sportif, d'accord Oui, remontada, tout ça, machin, ça c'est facile, moi c'est surtout le hors sportif, tu vois, ces genres genre de petites déclarations, de petits trucs chocs qui nous font kiffer, qui nous font bien rire, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est parti. On commence gentiment, merci Sredfoutinho encore une fois, tu m'as bien servi. Ibrahim donc une des plus belles premières grandes stars chopées par le PSG à l'époque avec Thiago Silva. Le même été, Ibrahimovic, le joueur star arrive de l'AC Milan, réclame le numéro 10. Il hérite du 18, le 10 appartenant à Néné qui ne veut pas céder son numéro. Néné qui avait fait un bon petit passage là-bas, il a une belle petite patte gauche, Pâte gauche. Lors de son premier entraînement, Ibrahimovic va l'envoyer au sol à l'épaule deux fois. Néné finira blessé aux côtes méthode, <rire> non ça c'est pas de la méthode ça, ça s'appelle du coup de pression ça et ça ça m'étonne pas, vraiment quand tu vois ne serait-ce que la photo regardez ce visage, ce visage ne, ne comporte-t-il pas une part de vis assez énorme j'ai l'impression que tu vois Zlatan il est arrivé dans un endroit tu vois, où il s'est considéré très très vite et sans doute à juste titre comme le boss, et quand t'es le boss faut essayer de trancher la tête du boss actuel pour pouvoir essayer de montrer euh, qui est le nouveau boss tu vois. genre on dirait filigrane contre FJ pour ceux qui suivent le Rap Contender, je tranche la tête du boss, je suis le nouveau chef. Je pense que qu'Ibra, il lui fallait un petit peu ça, tu vois. Néné, c'était quand même un des principaux joueurs de l'RPSG 2010. Je pense que qu'Ibra le secouait un peu à l'entraînement. T'as pas voulu me laisser ton numéro Mais oublie pas que maintenant, c'est moi, mon pote alors Dommage que ce statut n'ait pas toujours été super représentatif derrière, surtout sur des phases finales de LDC où, où Ibra a pas toujours été le plus décisif. On se rappelle de ce fameux pénalty raté contre Manchester City. Mais bon, quand même pas. Je pense que, unanimement, ça a quand même été une légende là-bas. Ah, bah bon, on continue. Ibrahimovic débarque. À sa grande surprise, il doit porter sa valise dans sa chambre. Il dit au staff 1, je porte rien moi. Il appelle Leonardo au téléphone Où tu m'as fait atterrir Tu ramènes des gars pour porter Les joueurs du PSG n'ont plus jamais eu à porter. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais Qu'est-ce que je vous disais, les amis On est sur quelqu'un d'un petit peu... Un égo, quand même. Après, vraiment, tu sais quoi Regarde, vous, là, pour vous, c'est plus caprice de star ou alors euh, délire de champion Ou alors peut-être que, justement, cet égo qui fait le champion Parce que là, j'avoue que si tu prends un petit peu de recul... Bon, humainement, c'est juste de la merde, quoi, tu vois C'est pas rare de voir les joueurs quand même porter euh, eux-mêmes leurs valises et des trucs comme ça, tu vois Après, on sait que Paris aime bien jouer autour de cette connotation du Stras, de la ville parisienne tu vois euh, une des plus grandes capitales du monde le bling bling que ça représente et tout donc peut-être que Ibra dans sa tête il se dit si on veut représenter ça jusqu'au bout faut que les joueurs soient des stars tu vois peut-être aussi que le fait que les joueurs soient des stars c'est ce qui a pu coûter après derrière hein, notamment sur les passes droits et autres on s'en rappelle je me rappelle moi en 2017 j'avais acheté le livre de Paris United alors je sais que tout le monde ne l'a pas aimé moi, moi à l'époque ça avait fait rire quand on apprenait qu'il y avait des joueurs qui avaient euh, la chicha rangée dans le casier c'était peut-être faux mais en tout cas c'était bien drôle <rire> Moi, vraiment, ça m'avait bien fait golerie. Donc, Ibra, il a fait passer Paris dans une autre dimension, mais littéralement sous tous les sens du terme. Hein. Les... Avoir maintenant des intendants qui, je suppose, portent les valises, c'est... Bon, je pense pas que ce soit les intendants du club, ça doit être des mecs qui sont des bagagistes, mais... Attention, l'avait hein. Lavezzi aime faire le tour des boîtes de nuit. Ah bon Un matin, il arrive complètement défoncé à l'entraînement. En bon capitaine de soirée, il a eu bu plusieurs bouteilles. Le club lui accordera deux jours de repos pour s'en remettre et soutira deux jours de salaire et prétexte un virus. Ça ne m'étonne pas, hein, Ezekiel <rire> l'avait dit, merci la photo d'illustration, on est quand même sur un phénomène de foire, c'est un beau argentin version français, c'est-à-dire que tu prends les beaux français, tu vois, ceux qui sortent d'école de commerce et qui font des couilles, ou alors ceux en médecine et tout, l'avait dit c'était pareil avec quelques millions en plus, d'accord, et ça ne m'étonne pas, et franchement moi, je vous jure, j'avais jamais, vraiment... J'ai compris que Paris c'était une ville terrible parce que disons que si t'es déjà un gars qui a des défauts tu vois genre t'es un gars qui a déjà quelques vices voilà je sais pas t'es fait tard des trucs comme ça machin tu es riche, tu tombes dans le carré parisien. Et quand je dis dans le carré parisien, c'est-à-dire tout ce microcosme un petit peu de soirée, de fête, tout ça, machin. Alors en plus, si t'as un mauvais entourage, ma, ma, ma, ma, il n'en suffit pas plus. Il suffit pas plus de ça. Hein. Et il n'y a pas que la Venzi qui est tombée dans cette machine à laver. là. Alors certains arrivent à rester performants. <rire> Verratti, hein, c'est un monstre. Mais alors d'autres, on va dire que ça les a... Aider hein, de, de, de tomber dans ce, cette ville qui est vraiment une ville qui peut se retourner contre toi. Monsieur l'avait dit, t'as quand même fait un beau passage là-bas, hein, mais ça ne m'étonne pas d'apprendre qu'un jour il arrivait complètement saoul. Encore Ibra, let's go! Ibrahimovic entrait dans le vestiaire, serrait la main de ses coéquipiers, sauf les jeunes qui montaient en équipe première. Ces jeunes devaient eux venir le, le voir pour lui serrer la main. Il disait, je dirais bonjour quand ils seront suffisamment bons pour jouer avec Zlatan. Bon bah disons que sur la photo t'en as pas euh... C'est pas le meilleur exemple quoi Alors autant euh, Paris euh, Ou en tout cas le PSG a lâché pas mal de titis parisiens Très talentueux ces derniers temps euh, On pense euh, bah, notamment à Nkunku euh, Diaby voilà des mecs bouillants Alors même à l'époque il y avait eu Coman Même Moussa Dembélé euh, je sais pas si Ferland Mendy Ferland Mendy je crois qu'il est issu Il a fait sa pré-truc après il est allé au Havre mais bref Il y en a eu par contre c'est pas Baebek et Onganda qui étaient très bons hein. Je crois que c'était Baebek qui était allé à Utrecht plein de fois Et c'était trop drôle Dites vous il y avait eu un top tweet en 2015 sur Baebek et vraiment c'est un top tweet, un des premiers qui m'a littéralement fait pleurer de rire, c'était en 2015 2016 ça disait, putain Baebec chaque saison il vient et on le reprête, on dirait une paire d'écouteurs alors certes en 2022 c'est peut-être pas le plus marrant mais je vous parce que maintenant on a des airpods tout ça mais je te jure quand j'avais lu ça en 2015-16 c'était les larmes, hein. ça avait fait top tweet, t'as hein, les fou et bon après derrière pour Zlatan euh, bon ça va dans la continuité du personnage un petit peu, ça m'étonne pas vraiment après franchement il y a aussi un truc normal de que ce soit aussi les jeunes qui aillent vers le vieux tu vois, vers le vieux, le leader et puis puis après, il y a aussi ce côté considération. Si vous êtes suffisamment bon, je vous reconnais. Ouais, ça va. Ça me choque pas. La classique obligé de passer par là. Et là, les gars, quand je monte ce screen, normalement dans vos têtes, ça fait pouf À quelques jours d'un match de LDC face à Chelsea, Serge Aurier est laissé au repos car il est prévu qu'il soit titulaire. Le soir, il fera un périscope où il fera un freestyle de rap, insultera son coach de fiotte qui prend les couilles d'Ibrahimovic et Siriku, Sirigu de merguez. Faites attention à vos potes, faites attention à vos entourages. Vraiment, le mec qui fumait la chicha, là, le périscope, et qui posait toutes les questions à Aurier, qui a les questions du chat, et Aurier qui répondait en mode bas les couilles, c'est n'importe quoi. Alors en plus, derrière, il a été, il est resté à Paris, il a été réhabilité, et puis ensuite, il a fini quand même à Tottenham. Ça va, Aurier, il a quand même fait une, une carrière correcte, mais franchement, absolument terrible, parce que c'était un arrière droit, je l'aimais beaucoup. À l'époque, quand il arrive de Toulouse et tout, il était très estimé, il était très très chaud, gros capital athlétique, bonne qualité de centre et tout. Mais ça, ça l'a fumé sur place, ça a été un des premiers chocs. Parce qu'à l'époque... C'était le début des lives, tu vois, 2015, 2016, à peu près, euh, surtout des lives téléphones, tu vois. Après, il y a eu toute une méta-périscope où les mecs faisaient n'importe quoi. Oh, t'as t'allais sur périscope, les mecs ils sonnaient chez les voisins et après ils couraient et tout, c'était n'importe quoi. Vraiment, dès que les mecs ils ont commencé, <rire> tu dès que les petits mecs qui traînent dehors et qui font les cons là, ils ont commencé à choper la pluie périscope sur le téléphone, c'était fini. Mais bah, alors, quand un footballeur professionnel déclare publiquement pendant un live, euh, Laurent, Bian, Laurent Blanc c'est une fiotte, euh, il prend les couilles, il dit bras, c'est une merde genre quelqu'un lui a dit trappe ou, ou Sirigou. Il dit trap, Sirigou il, il les gaze. Mais frère, c'est. <rire> ça avait fait un shitstorm de malade. Et le fait qu'il ait quand même joué, ça, ça a été. Enfin, qu'il ait quand même joué par la suite, ça a quand même été, je pense, un gros gros désaveu pour le club. Mais franchement, si vous aviez pas vécu ça, là, le monteur il va vous mettre des extraits où il vous en a déjà mis. C'est. Vraiment, grand moment de divertissement. Il a dit Laurent Blanc, c'est là ou quoi ah, Il le prend les couilles, mon frère. Il prend un tout cause cousin. Trap, Sirigou, sérieusement. Trap. C'est rigolo les gays. Il a dit Laurent Blanc il fait souvent la folle ou pas C'est une fiote Je pense que si tu devais.. si tu devais citer 5 moments hors sportif de la Ligue 1 de la décennie, celui-là est dans le top 3 il n'est pas troisième mon pote. Hein. Après avoir vu Thiago Silva recevoir un carton rouge complètement absurde de la part d'Alexandre Castro, oh je m'en rappelle, Leonardo alors directeur du club décide de lui asséner un coup d'épaule dans le tuel du stade, il sera suspendu plusieurs mois et quittera le club. Le premier out de Leonardo et qui Leonardo le vénère et ses euh, fameux bails des fois d'arbitrage où ils vrillaient leur mère. Alors il me semble de mémoire que le carton rouge de Thiago Silva, attendez on va essayer de vous le retrouver pour avoir un extrait, il vraiment compliqué absurde mais alors mettre un coup d'épaule à un officiel faut vraiment pas être le mec le plus intelligent après quoique, en soi, des fois c'est un peu laxiste et ça permet de pouvoir faire un peu ce que c'est qui déjà il y en a un à Lille ces derniers temps je crois c'est un ancien joueur de foot et il fout des coups de pression là comme ça sur le terrain, attendez je vais essayer de vous le retrouver voilà donc c'était entre Antonetti et Armand et le staff lillois tout ça machin et voilà c'était Armand en plus Armand ancien parisien également mais Armand qui s'était bien bien pris la tête et qui apparemment en plus même après cette a encore euh, euh, agi de manière, on va dire, très peu professionnelle. Alors, OK, c'est un ancien footballeur, tout ça, machin, mais le monsieur, il était sanguin, quand même. Hein, il faisait un peu n'importe quoi. et hein. cherchait pas le scoop tout le temps. Mais toujours en train <rire> de... Pourquoi terre. je vous parle du match, moi Pourquoi ils sont énervés, les dirigeants de Lille Parce qu'ils n'y arrivent pas dans le match. Donc, ils... Grand frère d'Antonetti, grand, grand frère d'Antonetti. Bon, c'est ni la première ni la dernière fois qu'on voit des, des dirigeants péter un boulon. Hein. Euh, Jean-Michel Ola, c'est aussi habitué de ça, mais Leonardo, le coup du coup d'épaule à, à l'arbitre, le gars, ça, ça c'était next level de coup de pression quand même. Lassé par une négociation avec Véronique Rabiot, qui était bien, bien chiante, on s'en rappelle, des sources lui confirment qu'elle négocie avec le Barça. Antero Henrique se fâche, ok. La, la grosse. La grosse ne remettra plus jamais un peu au Parc des Princes et finira même par interdire Rabio du stade et le dépossède de sa loge. <rire> Bon je pense pas que Rabio il ait peut-être entendu ça mais si c'est le cas tu vois quand tu connais la proximité entre Véronique rabio et sa mère, enfin et son fils pardon, euh, c'est peut-être pas super intelligent de traiter sa mère de grosse d'accord, euh, après même si je peux comprendre que ça fasse, c'est vrai qu'à l'époque Rabio ça avait cristallisé beaucoup de choses, le fait qu'il reste, il reste pas, est-ce qu'il peut jouer en 6 ou plus haut sur le terrain machin, c'était aussi un des premiers, euh, si je dis pas de bêtises, Titi parisien qui s'était vraiment bien bien bien imposé dans l'équipe 1, euh, n'hésitez pas à me contredire dans le chat mais là peut-être il me semble que c'est lui, donc je peux comprendre que ça avait cristallisé beaucoup de, de de de merde et que en plus derrière ils sont partis à la juve gratuitement donc euh, c'est sûr que le le truc a été un petit peu dur, mais j'ai revu depuis euh, des reportages. Et même si Véronique Rabiot, elle peut paraître des fois un peu chiante, d'ailleurs, sur une des premières vidéos de la Juve, quand il arrive là-bas, Rabiot, on l'entend euh, Ouais, c'est pourquoi toutes ces vidéos-là euh, tu vois? Donc, direct, tu te dis Wesh, ouais, je... euh, laisse les choses se faire, tu vois. Mais au final, j'avais vu des articles et des vidéos. Et apparemment, elle, elle a aidé plein de petits clubs en Ile-de-France. Elle a eu plein d'actions plutôt positives, tout ça, machin. Et même si, peut-être, dans les négociations PSG, elle a peut-être pas toujours été carrée, elle a surtout protégé les intérêts de sa famille. Et au final, c'est peut-être pas une si grosse... Alors désolé, je vais me permettre l'expression grognasse que ce qu'on pourrait croire, euh, euh, Véronique Grabio, même si elle a peut-être pas laissé les meilleurs souvenirs aux, aux supporters parisiens, et même si au final, il était parti gratuit. Patrick, oh là là, Bédric et qui est le, le, le job fictif, est dans une voiture pour aller à l'aéroport. Elle discute avec un homme. « Bonjour, je suis nouveau directeur du football du PSG. » Il parle 20 minutes. Puis il demande à son interlocuteur qui il est. « Je suis Thomas Meunier, joueur du PSG. » Donc Patrick est monté dans un aéroport pour aller, enfin dans un taxi pour aller à l'aéroport, je suppose qu'il est parti du camp des loges, dans le taxi, il y avait un deuxième gars à côté de lui, il devait penser que ça devait être un gars de Paris, mais il n'avait pas reconnu le joueur, ils allaient à l'aéroport sans doute prendre le même vol. Quand j'ai dit, Jump euh, job fictif, <rire> je me suis pas trompé, hein. vraiment, ah, mais euh, euh, tu fais quoi, un tendon, c'est ça Non peut. Coach physique c'est ça ouais ouais ouais ouais ah t'es l'arrière droit titulaire en plus ah merde <rire> Patrick Kleyver je crois que c'était vraiment une des plus grosses fraudes que le PSG ait pris en termes de staff hein. lui vraiment Bedrig il foutait vraiment vraiment pas grand chose hein, du niveau de Zubizareta à Marseille hein. Entero Enrique mandate l'agent Fali Ram Ramadani donc euh, lui on en parle souvent avec Roma Molina enfin on en parle on en entend souvent parler avec Roma Molina pour trouver un point de chute à Ressé l'agent de Ressé refuse toutes les portes de sortie proposées Entero et Fali s'énervent on galère à trouver des clubs à ton Ricky Martin des, <rire> des bacs à sable et tu salopes tout <rire> en même temps Recy Rodriguez. Il a été signé pour 25 millions. Moi je vous propose, c'est quoi, une petite pause dans ce thread. On regarde le mercato de l'été, je crois, 2016 du PSG. Avec un peu de recul, c'est quand même ça, là, ça. Donc, on part du principe qu'on enlève Draxler et Gonzalo Guedes qui, eux, arrivent en janvier, d'accord Ou en tout cas, dans ces eaux-là, on part que sur le mercato d'été. Le mercato de l'été, ça a été Krikoviak pour quasi 30 briques. Ressé Rodriguez pour 25 millions. Euh, Giovanni Lo Celso, qui lui, je crois, arrive un peu plus tard, donc, je ne sais plus, mais en tout cas pas cher. Thomas Meunier, Ben Arfa Libre. Dans tout ce que je viens de vous dire, à part Meunier qui, à des moments, a, eu, a rendu des services, ça c'est indéniable, euh, en dehors de Meunier, ça a été quasi que de la cata. Bon, on pourrait aussi citer le Celso, qui a pas été non plus nul à chier complet, mais Kricoviac. Pas ouf, Ressé, ça a été vraiment, mais... L'échec total, tu vois, Atem Benarfa, on va en reparler un peu plus tard dans ce thread, mais il sortait d'une saison de ouf en Ligue 1 et c'était dingue de le voir. Vraiment moi, à 29 ans, j'ai cru au second souffle d'Atem, mais ça l'a pas fait, putain, j'étais dégoûté. Même moi, j'aurais aimé qu'il performe là-bas, ancien lyonnais, bon, même s'il est parti à Marseille, il est toujours aimé, qu'il qu continue. Donc au-delà de ce que j'essaye de dire, c'est que c'est vrai que Paris, même s'ils ont pas toujours investi à balle et pas toujours au me meilleur escient, tu vois, il y avait des étés où ils ont fait des mercatos un peu de complément. Je me rappelle, à l'époque, ça sortait déjà le truc tu sais ça c'est vraiment un discours qui revient toutes les 5-6 ans ouais fini le bling bling on repart sur du truc plus terre à terre machin nana. et donc du coup à l'époque c'est dit ouais c'est un mercato cette fois on n'a pas mis beaucoup de sous et tout mais on a recruté intelligemment et tout bon c'est facile pour moi 6 ans plus tard de dire que c'était de la merde moi je viens juste constater, constater le résultat final et c'est vrai que ça n'a pas, pas trop marché et les 25 millions pour Ressé qui c'est vrai était bon avant sa blessure et puis après n'a pas malheureusement confirmé ce qui avait été vu en lui et c'est plus donné à du coup du champ ah, ça fait mal. Car pour finir ce petit take, pour ceux qui savent pas, Jesse Rodriguez, c'est aussi un chanteur. Et le pire, c'est qu'il a vraiment un nom de beauf. Je vous présente, Ressé Rodriguez, joueur de foot et accessoirement chanteur de Zumba. Voilà pour le Ricky Martin des lacs à sable. passons à autre chose. Alors en plus, un des trucs les plus drôles, c'est que Ressé, derrière, il était devenu indésirable, etc. Et chaque été, quand il revenait à Paris d'un de ses pré-foireux, il, il postait vraiment toutes ces putains de photos et vidéos en mode entraînement, training, I'm coming back, boys et tout. Ça n'a jamais marché, frère. Entero Enrique, le roi de la galère. Alors, Entero Enrique gère le dossier Jérôme Boateng. Il trouve un accord avec le joueur mi-août et dit à Boateng qu'il viendra à Paris, je m'en rappelle en plus. Le joueur annonce la nouvelle à ses coéquipiers. et trouve un bien immobilier à Paris. Enrique fera son offre le 31 août. Énervé, le Bayern ignore. Entero Enrique, masterclass c'est vrai que même si en théorie Enrique il a quand même certaines arrivées correctes à son Pédirie, il me semble qu'il avait joué un rôle important dans le truc de Neymar, même si Neymar ça a été coucou de 122 millions, <rire> le délire du Jérôme Boateng, ça avait fait un scandale absolument énorme. Et en plus ça, c'était pas à l'époque le Jérôme Boateng cadavérique qu'on s'est récupéré à Lyon, non, non, ça a été le Jérôme Boateng 2017, celui qui était quand même relativement assez en forme il me semble. Donc ça a été quand même dommage, je pense que la défense de Paris, elle aurait pu quand même avoir du bon via lui, parce qu'il a quand même eu quelques bonnes années derrière. Bayern, ça a été l'année où il pète la LDC, c'était lui qui était le plus performant en défense centrale là-bas, donc euh, c'est vrai que Antero Henrique, mon pote, euh, ça a été des fois un petit douillère, un petit magouillère quand même. Après la remonte tada, l'émir du Qatar se déplace à Paris pour voir le Vester. Étonnant. Remonté, il verra sa surprise Ben Arfa se diriger vers lui pour se plaindre de son temps de jeu. Je m'en rappelle. Son ordre de Sur ordre de l'émir, Ben Arfa ne rejouera plus jamais pour le PSG. Joyeux anniversaire à moi, un an de placard, ça se fête. <rire> La boîte arrivée libre, est être arrivé libre c'est peut-être le plus gros échec de la dernière décennie à Paris tant on croyait en lui quand il est arrivé au moment où il devait pisser à la Nice, enfin chez Nice quoi oh là là là là vraiment moi ce qui m'avait le plus fait rire avec Atam Benarfa au delà d'aller voir l'émir directement faut vraiment être un gros hurri quand même pour le faire mais bon bref au delà d'aller voir l'émir direct moi ce qui m'avait fait super rire avec Atam Benarfa, c'était ça qui se rappelle de cette vidéo il avait fait cette vidéo en mode je sais pas c'est quoi l'idée mais en mode une vidéo il marche au bord d'un canal et tout euh, je suis toujours motivé pour euh, m'imposer au Paris Saint-Germain. Vraiment c'était à crever de rire, genre c'était vraiment une sorte d'entretien, vérité, je sais pas quoi, c'était trop drôle. Voilà, c'était celle-là les gars. En, Re... me en venant à Paris que ça allait être compliqué. Que j'arrivais dans un grand club, etc. Mais je pensais pas que ça allait être aussi compliqué que ça. Vraiment, lui, il a galère et c'était vraiment une vidéo, tu le vois marcher, tu le vois attendre comme ça, sur des quais et tout, machin. Vraiment, c'était du divertissement de haut vol. Et le pire, c'est qu'en 2019, il prendra la Coupe de France en finale face à Paris avec Rennes. Et qu'est-ce qu'il avait célébré, le con Qu'est-ce qu'il avait célébré Il avait la rancœur, là Là, mon pote Le directeur sportif du club, Olivier Létan, donne des informations au quotidien de l'équipe. Bon, pas étonnant. Lors de son départ, l'illustre Didier Roustan dira sur le plateau de l'EDS, on perd quand même gorge profonde... Une mine d'or pour les journalistes, c'est embêtant Légion d'honneur SVP Eh <rire> hey, Roustan, je l'aime trop Il a trop, tu vois, c'est la formule de l'ancien, un petit peu, tu vois. Ou qu'il vient et qui dégaine un truc improbable, tu vois. Ou à l'heure actuelle, avec un petit peu le côté un peu aseptisé, ce que tu peux dire publiquement ou non... Lui, il s'en bat les couilles à ses petits et ou pas, il vient et il balance, gros. Olivier Létan, c'est vrai, il y a toujours comme ça une petite poucave. Il y a toujours une petite poucave dans le vestiaire. Un petit peu dur quand même de le révéler de cette manière à la télé, on va pas se mentir. Thomas Tuchel débarque au PSG et décide de faire le tour des boîtes de nuit parisiennes pour faire connaissance avec les employés de chaque boîte. Je me rappelle, je l'avais lu, ça. Et je l'ai lu pas. il y a pas longtemps sur Luis Campos aussi, d'ailleurs. Et être averti à l'avenir quand un joueur viendra dans une boîte dans la saison qui suivra, il y croisera Dani Alves, Draxler et notre ami Verratti moi vraiment, ça m'étonne pas, comme je vous ai dit, là, le, le genre, il y a toujours, en plus c'est les gens ils parlent, tu vois, donc quand t'as les joueurs là qui font n'importe quoi directement, t'entends toujours les mêmes noms remonter, Draxler, mais Moyskin quand il était, Kurzawa, Verratti, l'alcool, les ballons, les boîtes, tout ça machin. Bon moi le seul truc qui m'a impressionné quand même, je tiens à le dire, c'est que Verratti, même si sans doute que ses sorties et son hygiène de ville ont peut-être empêché de performer peut-être encore plus haut, moi, ce qui me fascine avec lui, c'est que même quand il y a plein de blessures, tout ça, machin, à chaque fois qu'il revient, très souvent, il continue à être aussi fort. Souvent, des fois, dès le premier match de la reprise. Et rien que pour ça, moi, Verratti, je, lui, je le porterai toujours. J'ai toujours une estime assez forte de lui, tu vois. Par contre, c'est vrai que c'était ce côté 2019. Il y avait ce, band ce côté un peu bandeur d'allemand. On va pas se mentir, cest cette bandeur de discipline allemande. Ouais, avec Tourelle, ça va être euh, sévère, solide, nana, ça va pas moufter et tout. Ça va peut-être durer un temps Malheureusement, pas tout le temps. Mais c'est vrai que la première saison de Tourelle était pas si horrible, surtout en poule. C'est ce qui s'est passé après qui a été un petit peu terrible. Et nécessairement, le staff de Manchester oublie de floquer le maillot de Greenwood et il se résigne à retirer de la feuille de match. L'affaire vient aux oreilles de Nasser qui demande à ses employés d'aller floquer le maillot du joueur pour aider MU. Vous connaissez la suite de l'histoire. L'élimination face à Manchester United qui a été quand même bien bien honteuse. On va pas se mentir. Hein. Une équipe Z de Manchester United face à un PSG qui allait gagner à l'aller et qui... Euh ah, les, les, les stigmates de, de deux ans avant parce que l'année d'avant c'était le Real c'était pas non plus la honte ah là là là là vraiment moi j'avais vraiment l'impression de vivre un séisme tu vois mais pas, pas comparable à la remontada mais c'était c'est vraiment tellement Manchester United était cadavérique c'était quand même une dinguerie de voir Paris sortir de saint manière. Alors Manchester United sort le tour d'après face à à Barcelone tu vois mais C'est. Il n'y avait pas Neymar et tout, mais Neymar en plus, ça commençait à dire oh « Alors il pourra revenir pour l'écart, machin, nan, nan, Et ça a été le, le soir peut-être de la plus grande disaster-class de Mbappé, je m'en rappelle. Ah, c'était dur. Ce qui s'est passé dans ce match, c'est vraiment cette capacité à, tu vois, à le château de cartes qui s'écroule, quoi, tu vois. D'ailleurs, si, je veux juste, avant qu'on continue le thread, je m'en rappelle le soir de la défaite contre Dortmund là-bas, là. Tu sais, juste avant le Covid, en février 2020, un truc comme ça, là. Quand c'était Emoji Flamme, Cyborg, mes couilles. Ah là là là là obligé de mettre ça les mecs. Tu quelques minutes contre Lyon. Voilà Une blague frère, une blague. Tu j'espère que tu vas bien niquer ta mère fils de pute. Alors je sais pas si c'était confirmé que c'était le frère de Kim il me semble que oui donc n'hésitez pas voilà. Genre, je, je mets quand même une petite caution regardez les commentaires pour le valider mais je crois en tout cas c'est ce qui avait tourné que c'était le frère de Kim Pembe qui avait insulté le coach le soir de la défaite à Dortmund là bas même si Paris s'était au final imposé au retour au Parc des Princes. <rire> et le pire c'est qu'il y a les sérieux, hein, et, et il y a été tellement sérieux, tellement il était vénère, il a dit tu <rire> Tellement il était le bon, il a dit tu Va me dire niquer ta mère fils de pute <rire> <rire> ah, C'est des choses qu'on voit essentiellement, quand même, qu'à Paris, on va pas se mentir. En conflit avec Edinson Cavani qui sent qu'il n'est plus le joueur phare de l'équipe, Neymar en parle à son père. Neymar senior ne cesse d'appeler Cavani l'Uruguayen. En discussion avec Nasser, il dit Vous avez promis les pénalties à mon fils, pas à l'Uruguayen. Et ça, ça a été vraiment, à mon, à mon sens, un des trucs, qui, une des mini affaires qui avait fait le plus pitié à mon sens. Je l'ai regardé hier en, en, en résumé de match de foot. On s'était refait PSG Dijon, le 8-0. Et Neymar fait un match absolument dantesque. Le, vous pouvez le retrouver sur la chaîne de la Ligue 1 et c'est vrai que quand il s'était fait siffler pour une affaire de penalty, Parce que ça allait permettre à Cavani de battre son record Mais de toute façon on s'en battait les couilles parce qu'il le ferait dans les matchs derrière Et qu'il s'était fait siffler pour ça Ça avait créé une sorte de d'antagonisme avec la team Cavani et la team Neymar Et il y avait vraiment les Cavanners et la, le chemin du roi Et ça s'entrechoquait sur les réseaux tout ça machin je m'en rappelle Et pour moi encore une fois sur ce conflit là à part si les deux joueurs en sont venus entre eux j'ai l'impression que ça a été vraiment, quand tu prends un peu de recul, une histoire qui s'est créée entre euh, à partir de rien, en fait. J'ai l'impression que ça s'est créé sur du vent, et ça a été toxique pour que dalle, tu vois. Et, et c'est dommage, ça a été un peu, je trouve, euh, tu vois, monté en sauce par les supporters, tout ça, machin, aussi un petit peu par, sans doute, du sportif, mais je sais pas. Moi, j'ai trouvé naze cette histoire. Le classique Monsieur Herrera Alors qu'il est rentré du Parc des Princes en passant par le Bois de Boulogne, un joueur de PC, du PSG s'est fait agresser dans sa voiture par une travailleuse du sexe. Celle-ci lui a volé son téléphone et son portefeuille. Il s'agissait d'Ander Herrera. Bon apparemment, monsieur s'était fait... Euh, voilà, hein, piqué, euh, agressé, on s'en rappelle à... Je crois que c'était au feu rouge, un truc comme ça. Bon après, est-ce que euh, la meuf a ouvert le truc, euh, a ouvert la voiture à... Chopé comme ça, ou alors est-ce qu'il était allé lui-même recueillir des services Le plus drôle en fait dans l'affaire, c'est que c'est tombé sur Herrera. Parce que Herrera, il a toute cette petite tête de gentil, c'est un peu euh, comme ça, tu vois, machin. Apprendre qu'il lui est arrivé un truc avec des grosses prostituées du vrai de Boulogne. En plus, tu si tu veux faire un peu le beau foncièrement, tu te dis, mais bah, attends, les mecs, ils sont friqués à la mort, se rabaisse pas à ça quand même, tu vois. Donc c'est limite le seul truc qui me fait douter et qui me fait dire que peut-être c'est vraiment fait agresser. Ou alors, dans tous les cas, il s'est fait agresser. Plutôt, je voulais dire, peut-être qu'il. Il s'est fait agresser dans la version qu'il a dit, c'est-à-dire en mode il sollicitait pas les services. Il y aura toujours un petit doute au fond de moi. <rire> C'est vrai, quand on l'avait appris, etc., je m'étais tapé quand même une bonne tranche de rire. Ah, on remonte sur ça, putain Ça, le top du divertissement. Il y a eu quand même une action bien choquante, on s'en rappelle des supporters, euh, dans, le, notamment les, les Marseillais à la commanderie. Pour moi, quand après le match contre United, t'avais. Une tribune de supporters qui avait été ouverte au Parc des Princes pour que les joueurs aillent devant et qui se sont, sont fait juste rincer leur grand-mère pendant des minutes et des minutes. Lunaire. Toute une équipe devant des vaccins. Oh, nique ta mère Oh, nique ta mère Oh, il y avait vraiment. Je me rappelle, et, si on va vous mettre une vidéo en A7, mais il y avait des snaps qui tournaient vraiment. Qu'est-ce qui. Tout le monde s'était fait insulter leur mort. Mais c'était un truc de baiser. Vraiment livrer en pâture une équipe au SUP et qu'ils se fait insulter comme ça. C'est le genre de lunaire qui arrive, des choses lunaires qui peuvent arriver à Paris. Bon je suppose un peu comme celle ci après l'agression de la joueuse du PSG Amraoui, un scandale éclate autour du club, des lésions extra La joueuse avec Eric Abidal et qui IPMB sont notamment révélés à travers des enregistrements vocaux. Il me semble qu'il y avait également, bah c'était qu'elle, une de ses coéquipières en réalité, qui s'était fait agresser tout ça machin, avec un bail de commanditaire, de trucs comme ça, qui a un petit peu fait, j'ai l'impression, fait du mal quand même au côté PSG féminin. C'était une des affaires sur lesquelles en plus Romain Moïna a bien parlé. Eric Abidal s'était pris une sauce. Tout le monde s'était pris un peu une sauce. je crois que Kim Kimpembe au final c'était avéré faux, mais en tout cas au final, euh, enfin je veux dire, dans une même équipe, deux joueuses comme ça, qui se retrouvent dans une affaire un petit peu sombre, avec de l'agression, des bails comme ça, aïe aïe aïe, blague blague blague. Ça permet de conclure gentiment ce thread. Putain, quasi 28 minutes de record avant le montage. Il y avait beaucoup de choses à dire. Au lieu de faire deux épisodes, j'ai préféré vous faire une vidéo bien charnue, bien complète. J'espère que ça vous a fait plaisir. Si vous avez d'autres threads foot, n'hésitez pas à vous me taguer sur Twitter. Je vous le ferai avec grand plaisir. Là, on est à reprise du foot, donc je suppose qu'il y en aura plein à faire avec grand kiff, tu vois, et beaucoup de barres de rire. C'était Zach, et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous